Ici, nous sommes à la pépinière de la plantation de Trination, à 12 km de Doussou, au Niger. Trination, c'est une organisation qui s'occupe de planter des arbres ici pour lutter contre la désertification et aider les populations. Et c'est possible de soutenir ce projet en achetant un arbre sur Internet. C'est l'espèce locale. Une fois en pot eh, qu'il grandit à ce stade, et on, on l'excise ici à, à, à ce niveau pour euh, enlever la... Il voilà. va sectionner le milieu Et là C'est une autre manoeuvrage. C'est très délicat.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 C'est hein? ça. ça. C'est madame Antahi. C'est ça la mouna. C'est de la mouna. A a gagne, donc est